c'est colossal. Quoi. Donc, à partir du moment où on a vu ça et qu'on bah, se met en lien avec des gens qui sont conscients de ça et qui n'ont plus envie de participer à ce gâchis, et ben, les portes s'ouvrent. Hein. Et franchement, nous, voilà, on, on, on nous donne énormément. Alors, on donne, oui, beaucoup, mais on reçoit tellement plus que. On a fabriqué des maisons passives pour, pour aller, moins de, moins de 3000 euros. Par, par habitation. On fait évidemment énormément de, de récup, on va, on va recycler tout ce qui est recyclable. Et puis, euh, et puis, euh, puis voilà, on, on est en Provence, donc on utilise le solaire pour l'énergie. Puis toutes nos habitations, bah, on les fabrique avec de l'énergie solaire dans la construction, mais aussi dans le transport des matériaux grâce à des véhicules solaires qu'on a fabriqués. Donc on fait la démonstration qu'on peut fabriquer des maisons passives avec de l'énergie solaire dans la construction et dans le transport, et tout ça en vivant en dessous du seuil de pauvreté, avec 400 euros par mois puisqu'on est tous au RSA. Donc, euh, donc on développe la forêt comestible tout doucement,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 avec de la récup, avec euh, un maximum de, de, de bidouilles. Et, euh, et je fais tout ce que je faisais avec ma voiture à essence. C'était la dernière chose sur laquelle il y avait encore un frein. Quoi. Devoir payer une assurance, payer euh, du gasoil ou autre. Là, je suis enfin débarrassé de ça. Quoi. Je vis voilà, euh, dans l'opulence, dans une maison passive que j'ai construite avec des matériaux de récupération. On a vraiment tout le confort moderne. Et puis en plus, on a le plaisir de l'avoir fait nous-mêmes. Donc d'avoir créé un, une maison qui, est, euh, voilà, qui, est, qui, est, qui a notre, euh, notre patine. Euh.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 On apprend ça aussi, voilà, de, de se réapproprier un peu notre vie, à plus travailler pour un système qui nous exploite et qui n'a euh, aucune considération pour les ressources, mais au contraire qui prend en compte bah, voilà, le, le surplus de la surconsommation pour le réutiliser de manière euh, optimale.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 concevoir et que j'essaye de transmettre. Euh, voilà, j'essaye de le transmettre pas seulement euh, théoriquement, mais euh, au niveau pratique et avec toutes les, les expériences qu'on mène à l'université populaire de la transition. Moi je, je reprends souvent la définition du bonheur de Chitieng Meyayi. C'est un, un psychologue hongrois qui, dans les années 70, a, a défini le bonheur en demandant simplement aux gens qu'est-ce qui vous rend le plus heureux. Il a, il a fait un, un vaste programme d'enquête sur toute la planète, il a demandé ça aux gens. Et dans toutes les cultures, il a réussi à, à, à synthétiser une définition qui, qui, pour moi, est très juste. À partir du moment où on a pourvu aux besoins de base, ce qui nous rendrait heureux, c'est donc ce qu'il y a dans la pyramide de Machelot c'est l'investissement dans l'action. Mais pas n'importe quelle action, une action à la hauteur de ses capacités, ni trop dure, sinon on se décourage, ni trop facile, sinon on s'ennuie. Et ça, donc, ça ne nécessite pas d'avoir, mais d'être. Hein, c'est un besoin qui est lié à l'être. Pour pourvoir un besoin lié à l'être, il faut déjà s'être euh, débarrassé des, des besoins liés à l'avoir. On nous conditionne dans la peur du manque pour, pour, euh, voilà, pour, pour, pour, pour penser que, euh, que en fait, le bonheur s'arrête euh, aux besoins liés à l'avoir. Mais l'avoir, c'est vraiment le bas de la pyramide. Quoi. On ne vole pas très haut avec ça. Quoi.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 On dit que, machin m'a dit que ça, ce serait possible. Non, il faut aller voir les gens qui l'ont fait. Pas qu'ils disent que peut-être c'est possible, mais qui l'ont fait. Et à partir de là, bah, ça permet de, de pouvoir avancer soi-même. L'idée, c'est de créer un réseau. Hein, parce que moi, tout seul, euh, toutes les expériences communautaires qui ont été créées depuis les années 70,